Et bonjour Martine, alors euh, depuis combien de temps pratiques-tu le Qigong s'il oui. te plaît Je pratique le Qigong depuis trois ans. Ok, et pourquoi quelle, quelle raison euh, t'as amené au Qigong un cancer du sein. Opéré en 2013, à la fin de mon traitement, ma cancérologue m'a conseillé les bienfaits du chicone. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu y retrouves dedans Alors, en fait je trouve que euh, c'est de la relaxation, c'est moins de stress, c'est un bien-être. Et pour moi, c'est un complément aussi à mes autres activités qui sont la marche, euh, la gym d'équilibre, et voilà. Ok, merci Martine. <rire> alors, bonjour, euh, alors, euh, bonjour. depuis combien de temps vous pratiquez le Qigong là oh, oh, bon Ça fait un an. Un an Trois ans. Trois ans de Qigong. Ans. Et qu'est-ce que c'est qui vous a mené à pratiquer le Qigong Parce qu'on euh, trouve un bien-être en soi. Bah ouais, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Trop de stress. si de stress, là, de stress euh, oui. besoin de détente, ouais. okay. un peu de sport. Voilà, est-ce que euh, euh, vous avez. Euh, c'est le corps médical qui vous a poussé à, à aller là-dedans ou c'est des, des copains, des copines Non, oui, c'est oui. le corps médical. Oui. Oui, J'en je, suis contente, oui. Toi, c'est le corps médical oui, oui, oui. D'accord, ok. Cardiologue qui t'a amené c est, c est ou peut-être euh, Oui, oui, c'est un professeur. Ma bon, je pense que ça, ça, ça nous le pratiquons euh, ailleurs et bon, ici, à sur Castres, je pense que ça s'est ouvert après, donc. Euh, ok. Ici à Castres, et donc. Euh, c'est pour ça que je suis venu et je trouve qu'il y a du mieux dans autre euh, gamin ou quoi. Notre... Ok, ben merci à toutes les quatre. Avec plus, merci. Merci.